Et bonjour tout le monde Et bonjour Salut, salut on, va, on vient vous parler de... On va vous parler de couple aujourd'hui. Oui. Et on va vous parler de... Par rapport à l'accompagnement qu'on qu qu vous propose, qu'on fait. Euh, aujourd'hui, on va prendre un, un sujet, peut-être qui va vous parler. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à notre avis, est pas mal important. Et on va vous parler de avoir vouloir avoir raison euh, que l'un des deux ou les deux je sais pas chacun reste sur sa position parce que c'est important quand même de c'est ce truc de pas lâcher le truc euh, j'ai raison je veux pas je veux pas venir sur ton terrain je veux avoir le dernier mot et c'est difficile c'est difficile de lâcher le morceau quand on est persuadé d'avoir raison ouais. et en même temps et c'est rigolo parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on parlait avec notre grand garçon hier euh, ce qui est important à un moment c'est sûrement de se poser la question de savoir quel est le but quel est notre but mm. est-ce que c'est de vouloir absolument euh, dire ce qu'on a à dire et, euh, et quelles que soient les conséquences ou est-ce que c'est d'être entendu mm. et dans ce cas là si on a besoin d'être entendu euh, et ben, il faut peut-être pas forcer pour avoir, euh, pour vouloir absolument avoir raison à ce moment-là, mais plus faire en sorte que l'autre soit disposé à nous écouter. Ouais, je pense que le moment est important, effectivement. Mmh. quand tu dis à ce moment-là, je crois qu'effectivement, il y a des, mais je crois qu'on est tous comme ça. En fait, il y a des moments où on est plus ouvert à des choses qu'à d'autres. Le nombre de fois où je t'ai dit, bah euh... ouais, au fait, le truc que tu m'as dit l'autre jour, euh, t'avais raison. Euh, par exemple, quand on est énervé, on n'est pas, euh, enfin, on pas connais, ouvert. Oui, c'est ça. Je ne connais pas beaucoup de personnes énervées qui sont capables d'entendre quelque chose. Du tout. Et je crois que l'erreur, à un moment donné, c'est que l'autre ne se rende pas compte que l'autre est énervé et reste sur ses positions. Ouais. Mais par contre, euh, on est d'accord que ce n'est pas non plus, euh, je, vais, je vais employer le terme qui me vient là maintenant, l'idée, ce n'est pas non plus de s'écraser et qu'il y en ait un qui domine l'autre quelque part. Non, ce n'est pas de lâcher l'affaire. Ça. Mais c'est juste de euh, Déjà effectivement de choisir le moment Et puis euh, De choisir aussi la façon C'est à dire que souvent c'est vrai Que quand on laisse euh, quelqu'un Avoir le dernier mot on se dit bah voilà Je me suis encore écrasée, c'est encore moi Peut-être que Si on sort de ce schéma Et qu'on se dit ok euh, Moi ce qui est important C'est qu'à un moment euh, L'autre comprenne Dans quel état je me sens quand il agit de cette façon. Euh, et ce qui est important aussi, c'est euh, quand je parle de la façon, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand on en a ras-le-bol du comportement de quelqu'un, on a tendance à venir avec des reproches. Des, « Ah, t'es chiant, tu fais pas ça, ben voilà, t'as encore traîné, laissé traîner tes chaussettes. » Voilà, moi j'en ai ras-le-bol, c'est toujours moi qui fais la vaisselle, nanana. Et ça, en l'occurrence, ça n'atteint jamais son but. Le seul résultat que ça a, c'est que l'autre se dit, ah oh, putain, c'est c'est eh, bon, est parti. Est-ce que tu es en train de parler de, grosso modo, il y a eu un problème de, j'en sais rien moi, euh, euh, tu as, as, as, as fait les courses, tu pas fait ce qu'il fallait. Et puis euh, de ça, en fait, on, on part dans tous les sens, en fait. Il y a tout qui vient sur le tapis, c'est ça c'est ce que tu es en train de dire Ça peut être ça, mais ce n'est pas, pas obligatoirement ça. Ça peut rester sur un problème focalisé. Mais en tout cas, le mode reproche, ce n'est pas non plus un mode qui fonctionne très bien quand on a besoin de faire passer un message. On est d'accord. Donc toi, tu suggères quoi à ce moment-là Alors, je vais vous poser des questions. Ceux qui nous connaissent, on est toujours en mode live, même si on n'est pas forcément en live. Euh, toi, tu suggères quoi à ce moment-là euh, Recentrer le débat Revenir sur le, le, le, le, la problématique alors déjà moi je suggère d'utiliser des outils pour sortir de l'émotionnel à ce moment-là Parce que c'est vrai que quand on est en mode j'en bol de l'autre C'est pas le moment de venir le lui dire ouais. C'est plus le moment d'utiliser de, bah, des outils pour lâcher ce, ce qu'on a besoin de lâcher Au lieu de se le ravaler et de se dire euh, je dis rien machin parce que c'est difficile en fait. Et puis, euh, moi, je peux très bien comprendre qu'à un moment, on en est, est ras-le-bol d'entendre rester positif. Oui, ben bah, oui, oui, il faut rester positif. Mais il y a un moment, euh, on a envie de dire merde en fait, hein, concrètement. Le, le, quand tu parles d'outils, là, c'est pas le rouleau à pâtisserie. C'est pas le rouleau, long. non, c'est pas, pas de... celui qui est le, le est plus. Euh... <rire> non, a priori. <rire> non, non, il y a des, des outils euh, très intéressants et, et très. Euh très facile à prendre en main, très utile et euh, très rapide aussi au niveau des résultats euh, que vous pouvez utiliser pour, euh, pour sortir justement de cet état émotionnel de colère, de ras-le-bol, de boum, gonflé quoi euh, et qui est tout sauf le bon moment pour venir le dire à l'autre encore une fois la seule chose que vous allez faire c'est qu'il vous trouve chiant euh, qui se ferment et qui entende absolument rien du tout. Mmh. Donc, c'est l'échec assuré. Si vous voulez être entendu à un moment, il faut réussir à donner à l'autre l'envie de, de, de vous écouter et de coopérer. Et pour ça, il faut être complètement en dehors de cet état émotionnel de ras-le-bol. Ouais. Il faut être zen, en mode, « Je vais te parler de quelque chose qui est important pour moi. Mmh. » Ouais donc ouais. et donc effectivement bien choisir le moment moi je rajouterais euh, je sais pas si on si, si on l'a vraiment dit mais euh, que je me pose la question si j'ai quelque chose à te reprocher en fait euh, que je me pose la question de alors oui le moment mais aussi dans la balance du couple, est-ce que c'est quelque chose qui est primordial Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment vital pour moi si ça l'est, effectivement, il y a un moment donné, il faut en parler. Parce qu'il ne faut pas rester sur des choses qui ne vont pas bien. Moi, je suis plus pour qu'on parle même de tout, en fait. Mais en, en parler, euh, en mode, on en parle et pas euh, je fais un monologue. Euh, Exactement. Parce qu'encore une fois, le but, c'est de réussir à trouver un équilibre. Euh, que Chacun y trouve sa place. Mmh. Et pas qu'il y en ait un qui se sente complètement euh, lésé parce que c'est lui qui fait tout, que c'est lui qui a, qui, qui, euh, qui a en charge toutes les tâches, etc. Et l'autre qui se sent euh, ben, incompris, accusé, et finalement tout le monde se sent incompris, personne réussit à communiquer correctement. Euh, donc pour débloquer ça, ben... Euh, déjà effectivement sortir de cet état émotionnel comme je l'ai déjà dit et puis aussi euh, savoir utiliser des bons outils de communication c'est ça euh, c'est aussi des outils qu'on utilise beaucoup en parentalité bienveillante mmh. c'est les mêmes hein, euh, bah oui, on parle pour être entendu et on écoute pour, euh, mmh. pour que l'autre parle c'est super important alors par rapport à ça, bah, c'est justement là quand euh, on, on vous reçoit si vous avez une problématique, hein, j'en profite pour vous le rappeler euh, vous prenez contact avec Anne, avec moi, la personne qui vous parle le plus. On va se faire un appel téléphonique pour voir un petit peu c'est quoi vos problématiques par rapport à ce que vous rencontrez au niveau du couple. Et après, une fois qu'on euh, est tous les quatre, euh, vous deux et nous deux, ben on, va, euh, on, on va quelque part vous aider à, à, à recréer cette communication, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Bref, on vous accompagne. C'est <rire> d'où le terme d'accompagnement. Parce qu'encore euh, que une fois, il y a des possibilités de... De, de poser les choses à plat de, et on n'en ressort pas même si à un moment donné on, on, on a tout posé, puis on est content puis on a eu le dernier mot, puis l'autre il, il se tait il dit plus rien et, ouais, au fond de soi je pense qu'on est capable aussi de se rendre compte que c'est pas forcément, euh, c'est une victoire en apparence mais euh, finalement c'est une fausse victoire donc euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose mais non, je trouve que tu as, t as, très, bien, beau, as hein. très bien décrit tout ça. Juste, juste qu'effectivement, quand, quand vous nous rencontrez, ce qu'on va vous, vous offrir aussi, c'est de vous apprendre à, à prendre en main justement ces outils qui vont vous permettre de dépasser tout ça. Et, et voilà, pour un mieux. Donc du coup, vous savez comment ça se passe. Vous pouvez évidemment mettre des commentaires. Ça nous fera toujours plaisir d'y répondre. Mais si vous voulez réellement entamer un travail avec nous, Contactez-nous en privé parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Euh, bonne journée, à bientôt. À bientôt. Bye bye.